Bonjour à toutes et bienvenue euh, pour une nouvelle vidéo euh, Une vidéo sur laquelle je voulais vous présenter les fameux tampons dont je vous avais parlé en fait euh, Ceux que j'avais acheté chez Version Scrap en fait exprès pour faire ce genre de motifs Avec euh, intégrer en fait des cœurs, des mots, etc. Et je vous ai dit que j'allais très certainement tester avec euh, cette planche euh, pour vous montrer ce que ça fait et aussi en essayant d'y incorporer d'autres mots, d'autres euh, collections de tampons, enfin essayer de voir ce qu'on peut faire. Euh, et du coup, euh, à Karine et moi, ça nous avait donné l'idée en fait, d'essayer de faire ça avec ce genre de tampons de chez Action. Euh, enfin, C'était surtout elle qui avait eu l'idée. En, en encrant juste le début et la fin de la flèche et en laissant le, le milieu euh, en, sans encre pour pouvoir y, y mettre un mot. Donc, on va tester ça ensemble tout de suite. Donc, je vais tester en live hein, parce que j'ai pas eu le temps de tester encore avant. Désolée pour les oreilles. Alors, donc on va tester euh, de prendre... Euh, bon, je vais prendre cette là C'est là qui me paraît pas trop mal. Bon, je mets comme ça pour l'instant. Et puis... Euh, donc, il y avait des espèces de petits crochets là, comme ça, qui sont pas mal aussi. Je le pose pour l'instant. Je vais prendre les deux. Donc, les cœurs, on s'en fout, moi. Ce qui m'importe, c'est plutôt les mots. Euh, donc, c'est la flèche du bout. Et ça, c'est la flèche de devant. On va prendre celle-là. Je vais garder tout le temps la même base de flèches parce que j'ai pas envie de me casser la tête à. J'ai pas envie de me casser la tête à chercher toutes les 30 secondes après une flèche qui va donc je vais coller ça oh, je suis un petit peu enrhumée désolée si vous entendez que je renifle j'ai la reniflette hein. donc tout dépend du mot qu'on met euh, là je vais mettre euh, allez je vais mettre le mot love comme ça hop je vais mettre le petit crochet donc on peut avec on peut mettre avec ou sans le crochet hein, bien sûr. Mais c'est euh, en partie pour tester ce que ça donne. Je vais essayer de faire le plus droit possible. Hop là Donc, un petit coup de versa. versa fine. Je doute s'ils étaient vers sa marque ou vers sa fine. Hop, euh, je vais me les garder, les tampons, donc j'ai pris une petite feuille, une chute de papier, mais je vais les garder, puis je les recouperai. Hop, on va faire là-dessus. C'est parti. Oh mince, j'ai bougé. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, ça fait ça. Euh, par contre, c'est pas tip-top. Au niveau des... Quand on met les... Les petits accolades là, enfin les, les crochets c'est pas top parce que bah vous voyez en fait il n'y a pas la continuité de la, la, la flèche donc bon, à la limite faut le refaire avec un, avec un feutre ou un stylo, on va essayer, comme ça je vais vous montrer direct. Voilà du coup c'est plus choquant. Enfin voilà vous voyez ce que ça donne, voilà. Du coup je vais retirer les crochets. Et euh, on essaiera avec euh, son crochet du coup. En plus c'est pas c'est même, même pas les mêmes crochets, je n'ai même pas fait gaffe. Il y a un petit cro un, un double crochet, je sais pas si vous voyez. Mais un, euh, vous n'allez pas voir si je mets mes gros doigts devant. <rire> Il y a un double crochet et, euh, et, un, non, voir. et un crochet euh, simple en fait. Donc, du coup, je vais changer de mot pour dire de... Alors, allez, je vais prendre celui où c'est écrit famille. J'avais dit que j'allais pas changer les flèches, mais j'ai envie de changer en fait. <rire> euh, donc, je vais prendre celle-là, elle est bien. Hop. Et puis, on va changer ce bout-là. Je vais prendre celle-là, qui n'est pas trop mal hop là, donc allez c'est parti on va faire le mot. là ça va être plus simple je pense parce qu'on peut réellement les coller ensemble bon par contre faut être un peu niche. voilà, et ensuite par contre euh... on va faire dans l'autre sens parce que du coup si les petits trucs... Ah ouais, comme ça. Hop, donc c'est parti. On met un peu d'encre. vous pouvez pas m'en foutre sur les dos, ça fait bien. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais j'arrête pas d'en mettre à côté. Par contre, je vais prendre mon petit truc de mousse. Rigolez pas, moi je trouve que ça va bien pour, pour tamponner. Alors, hop. Bon, bah, en fait c'est le même problème, c'est que bah, euh, les mots se finissent un peu plus... Ah, comme ce que je voulais dire. Ça m'a perturbé, j'ai vu quelqu'un passer, donc du coup... Euh, les mots en fait sont... Le caoutchouc autour du mot est un peu trop large, je le pense. Donc du coup il faut systématiquement... Euh... Enfin après ça dépend, hein, peut-être que vous aimez bien ce style-là, mais il faut systématiquement refaire le trait en fait. Euh... donc Voilà, hop, voyez ce que ça donne. Je m'assois parce que j'ai mal au dos. <rire> euh, donc alors, du coup, je vais tester maintenant avec, euh, avec autre chose. Donc euh, c'était où ça Hop. Je vais tester avec euh, des mots de chez ID Swap. Euh, pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais par contre, voilà, ainsi. Comme ça, je vous montrais qu'il n'y a pas forcément besoin bah, d'acheter. Parce qu'en fait, sur le coup, j'ai failli acheter toutes les planches. Parce qu'il y a des mots qui me plaisaient bien. C'était des mots en français. Enfin, c'était plus pour les... Comment ça s'appelle fait euh, pour, les, euh, pour les bouts de flèche, en fait. Il y avait des bouts de flèche assez sympas Et du coup, c'était pour ça que je voulais les prendre. Et des petits crochets aussi bien. Euh, donc, euh, hop, celle-là. Bah si, hein, peut-être que ça va faire moins cher, je sais pas. Hein. <rire> je sais pas. Hop, ça se trouve ça va être encore mieux parce que si le caoutchouc du tour est un peu moins gros, euh... je vais reprendre celui de tout à l'heure. Si le caoutchouc d'à côté est un peu moins gros, ça devrait, ça devrait passer. Ce sera peut-être mieux même. Mais... Bon après là, je sais pas. On verra ce que ça donne. C'est juste pour faire.. C'est juste pour faire un test. Yes. Je fais dire un gros mot, bon, c'est pas bien. Euh... Bon, je suis donne... Je me concentre parce qu'en fait je me rends compte que c'était pas tout top ce que j'étais en train de faire. Il faut que ce soit à peu près aligné quand même. Un minimum de professionnalisme. Voilà. Hop, je vais faire juste... J'ai pas pris mon carré. <rire> mon carré de mousse. Hop. Bon, du coup ça n'a pas été bien. Je vais rentrer au stylo. Donc voilà. Vous avez vu, c'est pas mal aussi en fait avec euh, en mélangeant d'autres euh, d'autres euh, trucs. Voilà, donc je vais continuer mon trait. Du coup, vous voyez, c'est pas, pas mal, moi je trouve, honnêtement. Donc voilà, pour cela... Hop, je vais les ranger et puis on va tester en fait avec euh, je peux tester tous les tous les modèles d'id e swap hein, c'est juste pour vous montrer d'ailleurs il y a un c'est juste pour vous montrer euh, donc du coup je dois être torchant. Euh, mais il manque un bout ah oui si vous voulez je peux regarder hein, s'il y a d'autres Mais après, en fait, je pense que les, les mots sont un peu plus gros que les flèches. Donc, ça risque de faire un peu bizarre. Euh, bon, on va essayer avec celui-là. Sinon, non. Je vais faire avec... Euh... Je vais faire avec... Euh... Je vais prendre Hello. Hop. Et je vais... Euh... Non, non, attendez. Je vais prendre une flèche. Comme ça, de chez Action. Je vais juste mettre de l'encre sur le bout, enfin les deux extrémités. Hop, voilà, sur le bout là et sur le bout là. Voilà. Je vais le faire à côté. Euh, on va faire là <rire> bon après le problème c'est qu'il faut euh... le problème après c'est qu'il faut que le mot euh, rentre tout pile dedans faut pas mettre des grands mots quoi du coup puisqu'on peut pas euh, évaluer la la distance entre les deux on peut pas euh, donc là hello bypass bah, donc du coup du coup du coup euh, on va pouvoir le mettre Hop. En plus n'empêche il passe tout juste si ça c'est pas génial hop enfin, tout juste quand on met bien bon là je le fais un peu l'arrache hop et euh, au pire vous continuez le, le petit truc là bon par contre j'avoue que j'aurais peut-être dû le mettre un petit peu plus bas mais bon vous voyez c'est pas c'est pas mal hein, en fait au final je ne sais plus si je l'ai nettoyé après si vous voulez je vais essayer aussi avec autre chose hein, en tant qu'à faire euh, ça, ça vous permettra de, de voir ce qu'on peut faire donc voilà à limite vous n'êtes pas obligé d'acheter la planche dont je vous avais parlé mais ça peut au moins vous donner une petite idée euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Là vous avez remember. Hop. Euh, on va prendre celle-là de flèche. on oh, Pour essayer celle-là. Mais non, ça va pas aller. Euh, remember, c'est un mot un petit peu trop long. Donc ça, ça n'ira pas, je pense. Si, mais il faut juste que je garde le bout en fait. Et puis. Euh, enfin, je ne peux pas prendre jusque-là. Donc je vais juste prendre le bout là Hop, et puis la fin. Désolée, je suis chiante, je nettoie mes tampons à chaque fois, mais c'est parce qu'après, si je le fais pas tout de suite, comme j'ai pas de mémoire, je vais oublier de le faire. Donc là, euh, ouais, voilà, là, le problème c'est que le mot il a un peu, je vais en prendre un autre, le mot est un peu trop long, donc ça va pas. Bon, c'est ça l'inconvénient en fait avec, euh, avec les tampons, enfin euh, les flèches en entier, en fait, c'est l'inconvénient, c'est que les mots sont parfois un peu trop longs. Donc euh, du coup, ça marchait pas. Mais bon, après voilà, l'ove, love machin. Si. Au oh, revoir. Je suis est libre. Hop Désolé pour vos petites oreilles. Je fais du bruit. On peut faire avec d'autres couleurs, on peut écrire. Là. mais ça se trouve j'ai même plus d'encre rouge Hop. voilà ce que ça peut donner bah c'est pas mal en fait un biclore donc voilà juste à, à refaire un petit peu le trait là pour euh, réajuster mais, euh, mais moi je trouve ça je trouve que c'est une bonne idée en fait au final de faire comme ça aussi ça permet de d'avoir plus de plus de possibilités euh, et après euh, après je vais essayer aussi parce qu'en fait j'avais acheté une planche de tampon de case avec, euh, avec euh, oups. planche de tampon de case en fait de Traprev, où là j'ai des flèches euh, des bouts de flèches et tout ça d'attraper je vais tester euh, voir ce que ça peut donner hum, je suis en train de choisir oui c'est en fait c'est un peu le même genre que là as my heart c'est chiant parce qu'il n'y a pas de mise au point avec les GoCro mais <rire> quand on met trop près ça marche pas mais euh, je vais reprendre celui là hum. L'avantage, c'est qu'on peut même en faire des hyper grands. Regardez. Hop. Parce que je suis bilingue, n'est-ce pas euh, Non, je déconne. Donc, always. Genre, la fille, c'est une, une love to love, quoi. La romantique. Alors. Bah, le problème, c'est qu'avec les tampons bois, en fait, on ne voit pas bien où est-ce qu'on... Où est-ce qu'on s'arrête Alors. Oh, j'ai le mari qui est un peu bruyant là. <rire> je suis dur de perdre. Euh... Ouais, donc je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais hop tamponner mon haut. Faire un plein milieu, hop, j'aime bien dire hop, voilà mon petit mot, always love you. Ah. Voilà, bon, je le tout à l'heure. Et ensuite, euh, c'était quoi que je voulais faire? Ah oui, prendre euh, la fille qui n'a pas de, plus de mémoire, c'est même plus ce qu'elle voulait faire les deux secondes, donc. Euh, je vais prendre ça, bah, le problème c'est qu'avec les autres après en fait, c'est que j'ai pas capté, c'est qu'au final en fait on a que les bouts de Et mais c'est pas grave hein. au final c'est pas très très grave en soi Euh, donc, hop, donc du coup, on va essayer comme ça. Voilà, vous avez la fin de, la, la fin de flèche. Bon, après si vous avez des bouts de flèche, enfin vous, vous débrouillez, hein. après ça vous D'accommoder au mieux. Par contre, là, comme je vous ai dit, j'ai pas... Le souci, c'est que je n'ai pas de la pique de flèche. Enfin, la pique de flèche, vous m'avez compris. Euh, J'ai pas le bout des flèches, donc bah, du coup, euh, je, vais je vais devoir me débrouiller. Hein. Hop. Donc du coup, ben, je vais en repiquer un dans cette planche-là. Une pique. Non, elle est trop petite. Donc je vais piquer. En fait un bout de flèche de ma flèche là de mon truc de chaque action vous voyez, on pouvait combiner à l'infini voilà. ce sauf que le problème du bois c'est que j'espère que ça va être bon. Ça va, <rire> j'ai eu du bol là Hop. donc là il vous reste d'où c'est que j'ai mis mon feutre. Oui. Il vous reste plus qu'à euh, essayer de, de relier ensemble. Euh... Après, vous faites un peu de d'outline, line, là, je sais pas quoi. <rire> oui, après, moi, je fais des. Je fais un mon style. Hop. Vous faites comme vous voulez vous créez vos propres vos propres trucs hein, en fait au final bon après il faut faire euh, suffit de faire des choses un peu plus droites aussi mais euh... voilà donc voilà pour les les petits tampons, vous voyez, hein, ça c'est le tout premier que j'avais fait, avec le, le truc exprès, là. Euh, là, pareil, avec euh, le... Bon, c'est sûr, c'est un peu mieux avec ce, ce truc-là, enfin qui vient de la planche originale. Mais voilà, ce, ceux-là ne sont, sont pas trop mal, et pourtant, euh, voilà, c'est... Moi, je ne suis pas très mot français. Le problème de leur planche, c'est que c'était tous des mots français. Donc voilà, quoi. après, vous vous accommodez, vous pouvez changer les couleurs, fin... Voilà, c'est une petite idée parmi tant d'autres que je vous ai donnée. Euh, sur ce, je vais vous laisser parce que je n'ai presque plus de batterie, mais ça n'a pas coupé. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous aurez trouvé des petites idées avec euh, la petite astuce, euh, enfin, fausse astuce, mais avec euh, ce que je vous aime bien de vous faire comme vidéo. Euh, bonne journée à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye